Merci à vous. Bonjour. Donc moi, je vais vous présenter un article qui a traité de la vie et de la mort dans l'insuffisance cardiaque avancée. Bon, C'est une étude qui a été réalisée dans une population gériatrique fin de vie. Merci. De la suivante. Donc, euh, en fait, euh, le contexte, c'est que finalement, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui va imputer euh, la durée de vie, hein, et en particulier se compliquer, s'émailler de d'épisodes à la fois d'insuffisance cardiaque aiguë et euh, de décès. Euh, et là, on sait que cette maladie a euh, une implication psychosociale et, et euh, importante, notamment, et aussi euh, des symptômes physiques qui sont invalidants. Chez les patients âgés, cette maladie est d'autant plus prévalente, et en particulier chez patients de plus de 70 ans, euh, elle elle se loge en fait dans la vie du patient, euh, au même titre que d'autres pathologies chroniques et qui, en fait, euh, au final, euh, conduisent à une, euh, des, des, des tableaux chez le patient gériantique complexes et polymorbides. Et donc, en fait, étude, cette étude s'est surtout intéressée euh, à, chez les patients âgés et très âgés qui présentaient une incidence cardiaque avancée sur leur. Perception de la maladie et d'identifier les paramètres, les, les, enfin, pardon, les nécessités médicales, psychosociales et informatives dans cette phase particulière qui est la fin de vie. Merci, diapositive 100. Donc en fait, l'originalité de cette étude et ce pourquoi je l'ai choisi, bon, déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur le sujet cardiologique, insuffisance cardiaque et fin de vie, et je remercie Thibault de nous avoir proposé de présenter des papiers sur cette thématique. Euh, et en fait deuxième chose parce que c'est une étude qualitative longitudinale et en fait ce sont des types d'études qu'on réalise rarement en cardiologie puisque en fait en général on fait des études quantitatives euh, avec des, des statistiques et des critères entre guillemets durs qui sont souvent euh, le pourcentage de MACE ou le pourcentage de décès ici on n'est pas du tout dans le même type d'étude. on est en fait on est fait des patients âgés et très âgés qui avaient de l'insuffisance cardiaque qui étaient hospitalisés pour l insuffisance cardiaque aiguë et donc c'était le suivi après un suicide cardiaque aiguë dans un hôpital euh, en Allemagne. Et en fait, on leur faisait des interviews tous les trois mois, pendant environ 18 mois, et on regardait euh, par une technique d'analyse de champ sémantique, en fait, c'est de l'analyse euh, de champ hein, en fait, textuel. Euh, quels sont les, les, les termes qui reviennent le plus souvent chez les patients. Donc, ils ont recruté 25 patients et ils ont fait au, au total 95 interviews euh, avec un guide que je vais vous présenter juste après. Donc, voilà le, le mode de, de déroulement. Donc, Ils ont fait donc plusieurs, question, plusieurs fois le questionnaire chez les 25 patients hein, et en fait, le guide, euh, le guide de... de, de était Le guide de, de, de, de, de l'entretien, c'était des questions autour de la maladie en soi, l'insuffisance cardiaque avancée et l'âge, et donc en particulier la perception de l'insuffisance cardiaque, l'adaptation au changement de condition et le retentissement sur la vie, et la qualité de vie, et l'information concernant la maladie. Euh, il y avait des questions aussi sur la fin de vie. Est-ce que euh, les patients étaient préparés en particulier sur la fin de vie Il y avait des questions sur la perception de l'accès aux soins et des soins. Est-ce qu'ils étaient en fait continus Est-ce qu'ils étaient appropriés Et des questions sur la, les relations interpersonnelles, donc les, les patients et, et les relations avec le soignant et les patients euh, et leurs relations avec leur famille et donc, tous ces interviews, c'était collecté, hein, c'est des interviews enregistrées. Et en fait, après, en fait, il y a une analyse, il y a des traitements, en fait, il y a des logiciels qui traitent les champs textuels et qui euh, permettent de faire des analyses de champs texte pour analyser plus en détail, la, les, les, finalement, euh, les champs sémantiques et les mots qui reviennent le plus souvent chez les patients pour euh, analyser en fait, les, les résultats. Une diapositive suivante. Alors les patients en quelques détails. Donc c'est une étude. Et je en excuse, enfin c'est comme ça que ça a été présenté. C'est une étude principalement psychosociologique. Hein, et d'ailleurs en fait c'est surtout dans ce type d'études qu'on fait des analyses euh, qualitatives. Euh, et donc euh, on connaît euh, l'âge des patients, donc c'est des patients très âgés, hein, 85 ans en moyenne, et ils étaient euh, euh, 80% étaient mariés, ils vivaient pour 72% d'entre eux à la maison, ils avaient une infirmière dans 28% des cas, un cas sur trois, et ils avaient une famille entourée, entourante dans un tiers des cas, une, un, par, un, un partenaire dans 20% des cas et euh, une un infirmière à domicile dans un tiers des cas diapositive suivante. là c'est un diagramme qui présente en fait pour les 25 patients l'évolution de la maladie c'est un peu pour voir euh, finalement cette étude c'est une étude longitudinale sur euh, 18 mois il y a eu donc euh, au moins euh, il y avait un, un questionnaire tous les trois mois en fait c'est juste pour vous dire que les patients étaient sévères puisque déjà ils venaient d'être hospitalisés ils étaient à un âge avancé par ailleurs en fait euh, il y a euh, euh, environ un tiers des patients qui sont décédés, en fait, euh, euh, qui sont décédés rapidement, en fait, dans, dans l'évolution. Le, dans le, Donc, c'est vraiment des patients qui étaient graves. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, ils avaient, euh, parfois, ils avaient une détérioration de leur état euh, psycho, psychologique, parfois, une détérioration aussi de, de leur état cognitif. Et euh, donc, l'étude aussi à regardé quelles étaient les proportions de patients qui avaient des aides à domicile et de la famille. qui passé. Et donc, les résultats. Donc, en fait, euh, le premier résultat, c'est que euh, euh, la première chose, c'est que les patients ne voyaient pas l'expérience d'avoir été hospitalisé pour insuffisance cardiaque comme une, un facteur limitant sur euh, l'évolution. Sur leur vie, euh, en, fait, il, en fait, finalement, euh, ils voyaient des restrictions fonctionnelles qui étaient euh, en lien avec leurs conditions, mais que souvent, ils euh, il ne reliaient pas forcément cela avec l'insuffisance cardiaque déjà. Et deuxièmement, ils voyaient fait, une limitation dans leur vie quotidienne, mais finalement, ils il, il, attachaient surtout ces symptômes à euh, leur âge. Euh, leur priorité, c'était euh, en fait... Euh, ils avaient des priorités surtout sur la qualité de vie et, et leur euh, capacité fonctionnelle, beaucoup d'attentes de, de, de, par rapport à ça. Euh, les principales plaintes, en fait, qu'ils avaient, c'était surtout sur les douleurs, euh, un peu moins sur euh, la dyspnée ou la fatigue, qui étaient souvent des critères qui étaient imputés à leur âge. Euh, ils avaient effectivement quand on leur posait la question sur la connaissance autour de la maladie finalement beaucoup d'entre eux disaient que euh, ils n'étaient pas du tout au courant de qu'est-ce que c'était que l'insuffisance cardiaque euh, et comment il fallait faire avec cette maladie et en quoi elle imputait leur qualité de vie ou euh, elle raccourcissait euh, leur temps de vie et donc euh, euh, ils étaient en demande d'information par rapport à ça euh, et donc euh, par ailleurs aussi ils étaient il y a eu, il y avait une chose qui revenait souvent dans les dans les, dans les questionnaires dans les réponses aux questionnaires c'est que finalement ils avaient, il y avait un gap entre euh, la fin d'hospitalisation, le retour à domicile avec parfois une transition euh, avec le professionnel de santé qui n'était pas euh, évidente à gérer un, du coup un déficit euh, d'information euh, parfois des limites sur l'accès au traitement, et puis euh, des discussions euh, d'ouverture sur euh, les questionnements qui pouvaient se poser, qui n'étaient pas forcément euh, faciles à aborder, de ce fait d'un difficulté d'accès aux soignants. Diapositive suivante. Donc finalement, euh, euh, en résumé de cette étude, euh, les patients âgés de cette étude avaient donc euh, un manque important euh, concernant l'information et la euh, sévérité de la maladie. Insuffisance cardiaque. Ils se plaignaient d'un manque de communication au travers avec les, les personnels soignants et euh, qui se focalisaient principalement sur le traitement curatif et non sur la qualité de vie. Euh, en fait, ils auraient bien aimé avoir plus d'informations sur comment mieux améliorer leur euh, la, le euh, l'améliorer euh, la gestion de leur maladie par eux-mêmes euh, et en particulier sur la gestion des situations d'urgence et de la fin de vie qu'ils ne, ne savaient pas trop envisager en fait et euh, qu'ils n'avaient pas trop mis en lien avec l'insuffisance cardiaque euh, et donc euh, et en fait donc concernant la, le point particulier des soins palliatifs en fait il y avait très peu de il y avait, il y avait euh, pas très peu de, de, de, de, de de question... En fait, il n'y avait pas spécifiquement de, de, de procédure concernant les soins palliatifs dans cette étude et, euh, et de ce fait, il y avait, il y avait un, un manque aussi, je pense, euh, enfin, il n'y a pas du tout de, de, de, de prise en charge d'un point de vue soins palliatifs euh, sur, euh, sur cette euh, maladie insuffisante cardiaque. En tout cas, c'est ce qui ressortait aussi du papier. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Euh, oui, donc ben, j'avais une question, mais en fait tu, tu as répondu dans, <rire> dans ta présentation. C'est vrai que je voulais savoir euh, quel est le type de patients âgés. Euh, Est-ce que c'était des patients fragiles? Est-ce qu'ils avaient d'autres comorbidités? Mais bon, tu m'as répondu en me disant que c'était euh, des patients qui étaient exclusivement des patients insuffisants cardiaques et puis qu'on n'avait pas trop d'idées sur, sur les pathologies associées. Euh, donc il y avait une autre, j'avais une autre question, une autre marque c'est que finalement, il ressort de cette étude un petit peu ce qu'on disait précédemment, il y a un manque de communication clair, quoi. On parle pas Oui, c'est ça, ça Alors, en fait. Alors, c'est... Des... Oui, oui, euh... exactement. Donc, en fait, ça revient, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cet article, et je vous remercie d'avoir abordé le sujet, c'est que moi, j'ai un, un intérêt sur euh, euh, la consultation d'annonce, la formation du patient. Hein. On a mis en évidence avec Logique et avec Thibault, euh, dans plusieurs études, euh, qu'il y avait un, un, un grave manque de communication et d'information sur le patient, à la fois sur les symptômes, euh, sur euh, la maladie en soi, sur qu'est-ce euh, qu que c'est que l'insuffisance cardiaque et aussi sur comment gérer, euh, gérer l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut surveiller. Et c'est exactement ce qui ressort aussi de cette étude. Hein. Donc, en fait, on est vraiment... Euh, finalement sur une problématique européenne, puisque en fait euh, l'étude a été faite en, en Allemagne et on voit qu'en Allemagne et en France c'est à peu près pareil. Hein, on voit que les cardiologues sont tout à fait focus sur une prise en charge curative, médicale ou technique de la maladie et non pas sur une dimension, euh, disons, d'information et sur un, un encadrement médical au sens euh, informatif et au sens euh, plutôt... Euh, euh, sur les, les, les, les paramètres d'auto-soin, de, de, de, de, hein, de, de, de qu'est-ce que je peux faire déjà pour améliorer ma santé, moi, en tant que patient, alors qu'il y a quand même, mais je suis des patients qui étaient très âgés, hein, 85 ans, il y a quand même encore des, des, des problématiques par rapport à, mais moi, je ne savais pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, et je ne suis pas au courant. Quoi. Donc, euh, on voit qu'il y a, il y a un, un grand travail à faire là-dessus. Euh, Thibaut disait oui, il euh, euh, y a donc il y a la consultation d'annonce à l'entrée dans la maladie. Et effectivement, il y a, je pense, aussi une deuxième partie de, de travail sur l'insuffisance cardiaque avancée et euh, l'évolution dans la maladie où là, effectivement, on peut s'aider d'autres professionnels de santé, pas que les cardiologues, pour euh, avancer dans la prise en charge, puisque on sait que les patients insuffisants cardiaques ils sont souvent dépressifs, ils sont souvent anxieux. Et en fait, toute cette dimension de la maladie n'est euh, pas du tout pris en charge, enfin très peu, très peu pris en charge par, en tout cas par un... les cardiologues et peut-être pas suffisamment bien je dirais donc du coup je pense qu'il a... c'est important de s'entourer des gens qui savent le faire, qui savent le faire mieux que nous et en particulier les soins palliatifs, c'est les bonnes personnes je pense D'autres remarques Ah, ton micro <rire> euh, finalement c'est vrai qu'on le remarque tous euh, on est surtout sur une approche très curative euh, c'est plus gratifiant et puis ça marche, ça marche pas c'est assez binaire et, et, et c'est plus facile à vivre je dirais euh, mais c'est vrai que la, la dimension euh, accompagnement autour, on est moins à l'aise parce que c'est des domaines qu'on maîtrise un peu moins euh, peut-être l'arrivée aussi de personnel paramédicaux qui ont une autre approche avec les infirmiers et infirmières de pratique avancée vont pouvoir nous aider autant par le temps disponible pour les patients que pour une approche et une vision qui est peut-être un peu moins centrée sur un résultat vivant-mort. Et peut-être que les études qu'on voit arriver à l'heure actuelle où la qualité de vie apparaît de plus en plus en critère secondaire voire même dans le critère primaire, notamment grâce aux approches en win-ratio, on les voit apparaître, un, un, un patient n'est pas mort, il n'est pas réhospitalisé. Est-ce qu'au moins on a amélioré sa qualité de vie, qui compte comme un succès du coup, euh, devrait, j'espère, à l'avenir nous aider à, à intégrer cette partie-là dans, dans nos thérapeutiques Oui, je pense que effectivement, un hein, peu des... Des bonnes remarques et euh, de, de surtout de ne pas rester seul je pense, hein, comme tu dis, hein, de, de, de faire appel euh, aux gens qui ont plus de temps, si on peut, les infirmières, des psychologues, des, des gens qui euh, sont plus en plus. Parce que nous, on a, dans notre formation, on ne va pas changer notre formation. Pour l'instant, en tout cas, on, on aurait un besoin d'avoir une formation peut-être plus... Euh, plus euh, psycho comportemental mais en fait euh, voilà, on a une formation très technique et on ne peut pas nous, non plus nous, nous, nous demander d'avoir forcément, enfin on a naturellement euh, une certaine empathie ou sympathie pour les patients, l'idée aussi c'est de laisser aux gens qui ont peut-être aussi le temps et d'avoir plusieurs professionnels de voir, bon voilà, le médecin a abordé la partie très technique de la maladie et ce qui est important c'est d'envisager qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a d'autres professionnels qui ont le temps et qui ont la compétence pour en, envisager d'autres parties d'autres parties de la, la prise en charge de la maladie et de savoir y avoir à les questionner au moment et leur demander d'intervenir au bon moment. Je pense que c'est important effectivement. Alors moi j'ai beaucoup d'espoir dans la réforme des études médicales. Hein. <rire> Donc là on va on est en train de modifier complètement la formation des médecins avec l'apport de la compétence. Et dans la formation des étudiants à la compétence et à la formation à l'annonce, à la communication hein, qui va être vraiment au central dans, dans, la, dans la formation et l'évaluation de nos étudiants. Donc, je pense que vraiment, les choses vont évoluer et je pense qu'on aura de futurs collègues qui seront mieux formés à ça. Bon, je crois qu'il va falloir terminer. Donc, merci à tous pour, pour ces échanges. Et donc, merci. le prochain rendez-vous est prévu le 23 mars. 2023, donc le sujet vous sera communiqué ultérieurement. Bon après-midi à tous et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Dimanche.